Se former aux méthodologies créatives est un casse-tête. Quelle formation Comment valoriser mes compétences Bienvenue à la Deep Thinking Academy. Nous vous proposons aujourd'hui non seulement de vous former mais d'entrer dans notre écosystème. Nos ateliers publics privilégient l'apprentissage par le faire, les nouvelles méthodes de travail. Notre parcours certifiant vous offre les portes d'une communauté internationale de professionnels de haut niveau et vous permettra d'animer à votre tour vos propres ateliers en Business School comme en entreprise en utilisant nos méthodologies et nos outils. Entrez dans notre réseau et devenez acteur de la transformation des organisations.